Vous aimez ce genre de pose Vous voudriez savoir réaliser ce genre de pose Vous voudriez peut-être apprendre ce métier et en vivre Eh bien, c'est tout à fait possible. Vous pouvez accéder à ce métier de manière très facile. Par contre, il vous faudra une formation complète pour pouvoir réussir dans ce métier. C'est indispensable. Vous apprendrez au fil des semaines, au fil des mois, comment réaliser des nail art impressionnants, et des poses parfaites, des poses qui tiennent et qui durent dans le temps. Vous apprendrez également Comment vous constituer une clientèle, comment la fidéliser, comment ouvrir votre entreprise et comment la gérer. Tous les droits, les devoirs. Et grâce à notre groupe privé bienveillant, vous serez accompagné 7 jours sur 7 durant plusieurs mois afin d'être sûr que vous puissiez réussir dans ce métier. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le métier, savoir comment ouvrir votre entreprise, savoir comment la gérer, savoir quelles sont les conditions pour accéder à ce métier et bien plus encore, comment payer le moins de charges possible, comment gagner confiance en vous pour être sûr de réussir eh bien, je vous invite à une conférence que je vous offre, et pour cela, il vous suffit de vous inscrire juste sous cette vidéo. Alors, il suffira simplement de rentrer votre meilleure adresse mail afin que je puisse vous envoyer votre lien pour accéder à la conférence le moment venu. Je serai vraiment ravie de vous apprendre plein de choses sur ce métier afin que vous aussi vous puissiez en vivre prochainement. Si c'est votre but, eh bien je serai là pour vous accompagner dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'entraide. Si c'est ce que vous cherchez, et eh bien c'est peut-être le moment d'écouter cette conférence, de venir nous rejoindre et enfin de vivre la vie qui vous attend, la vie de vos rêves. À très bientôt. lancez-vous vivez vos rêves on n'a qu'une vie il faut profiter ça sert à rien de voilà d'être d'avoir une vie morose si on a l'occasion de se lancer il faut en fait il faut oser à distance je voyais pas trop comment ça là, pouvait fonctionner en fait parce que pour moi on suis dit bon comment je vais procéder enfin si je fais des erreurs j'étais pas très rassurée au départ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 les nail art et tout ça, tu t'es engagé dans 100 vidéos. <rire> euh, voilà, c'est juste difficile. <rire> Donc vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et, euh, et voilà quoi. Merci. On ne peut pas trouver mieux en formation. Vous allez pouvoir essayer les autres formations. Vous tomberez sur celle-là, sincèrement. Et comme on a fait une, on commence dans les trois autres après. C'est une formation qui est top. Et on est très bien en cadre. Balancez-vous. Vraiment pas avoir peur. Euh, tout ce qu'on peut gagner, c'est d'être plus heureux. Donc, euh... donc, il faut se lancer. Moi, franchement, je, connais, je la conseillerais fortement. Parce que je ne pense pas que les regrets regretteront. Je pense que, même que les élèves pourront dire ça. Que... Enfin, moi, je ne regrette pas du tout de ne pas avoir fait confiance. Bah, un petit mot de la fin aux filles qui, qui hésitent encore. Euh... Bah, c'est le moment, jamais, qu'elles a... qu soient décisionnaires de leur vie, qu'elles n'attendent pas. C'est le moment de foncer. La formation est top. Euh, Nathalie, tu es top, tu es disponible, tu es humaine, tu nous accordes de ton temps. Euh, J'aurais jamais euh, pensé autant, enfin, tu es tellement présente, une question, un doute. Euh, sur le groupe, il y a eu des filles qui avaient des doutes de ne pas arriver. Euh, allez, hop, tu, tu nous remotives. Es, C'est génial, quoi, cette ambiance familiale. Et les filles qui ont des doutes, n'en ayez pas foncé. Faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie de faire, hein. attendez pas, la vie est déjà bien assez courte et les personnes qui vous soutiendront pas, eh ben, tant pis, avancez, mais vous retournez pas. C'est vraiment, euh, moi je ne regrette en aucun cas. J'ai un confort, même si là j'ai arrêté de travailler et que je fais ça de temps en temps avec des clientes et tout, mais rien que d'être à la maison, de décider de ce que je veux, euh, quand je veux et, et d'être présent pour ma famille, c'est le plus important. J'ai attendu tellement d'années et, et là non, il faut, il faut foncer, allez-y, faites cette formation, elle est géniale, vous ne pas les filles, vous ne regretterez pas. Voilà. Super. En tout cas, je tenais à te remercier Nathalie vraiment parce que euh, moi tu me transmets énormément, tu es dispo à chaque fois que j'ai besoin de toi, euh, je suis épanouie grâce à toi et si j'en suis euh, aujourd'hui euh, ici, c'est grâce à toi, tes conseils, ton enthousiasme, humaine et euh, et voilà donc un grand merci à toi Nathalie vraiment. Enfin, ton, ta formation m'a beaucoup beaucoup apporté euh, d'aide de soutien enfin, pour moi c'est ta formation euh, la meilleure même si j'ai longuement hésité à venir mais euh, voilà voilà je regrette. Je savais j'avais peur de me lancer au final je me suis lancée et je suis vraiment satisfaite quoi j'ai progressé que ça soit sur les ongles mais aussi euh, moi-même. J'ai eu un gros travail sur moi-même et en fait, cette formation, ça m'a permis de grandir, de prendre confiance en moi et je suis ravie d'être dans la formation. Vraiment, euh, c'est un plaisir. Quoi. <rire> ah mais moi, je leur dirais, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir de crainte. Moi, je suis passée par là. J'ai eu un tout petit peu des craintes au début, mais il faut se lancer, il faut y aller, il faut aller de l'avant et vous allez voir, c'est que du bonheur. Je veux dire, tout est sur un plateau d'argent, tu as tout, tout dans cette formation. Elle est ultra complète. Donc, euh, n'allez pas voir ailleurs, venez chez Nathalie, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs, quoi. Voilà, ne perdez pas de temps. Ce qui a fait la différence pour moi, c'est plusieurs choses. C'est que déjà, euh, c'était plus complet que ce qu'on propose en cinq jours, déjà. Euh, parce que finalement, ça revient à un perfectionnement quand même. Quand on voit euh, le niveau de sortie finalement, une fois qu'on a le diplôme, c'est un niveau perfectionnement. Et euh, en plus, euh, j'avais bien le fait euh, aussi qu'on puisse faire quand on veut ouais. parce que euh, je suis du genre déterminé et en un mois et demi de diplôme quoi et moi il fallait que je puisse euh, travailler beaucoup quoi. J'ai encore pas passé d'annonce, j'ai rien fait, rien demandé à personne et finalement on trouve des clients sans que je le demande. Et euh, par exemple, quand je me fais des choses sur moi un peu sympa, euh, c'est pas rare que quand je vais à la caisse ou L'autre jour, j'ai fait trois magasins dans la même journée et on m'a remarqué trois fois et trois fois, les, les, les, les caissières voulaient être clientes, quoi. Ben voilà. Donc, euh, et j'ai des clientes qui me trouvent des clientes. Là, j'ai ma, ma cliente de l'autre jour qui m'a proposé euh, pareil. Elle a rencontré une dame en salle d'attente chez le médecin et elle lui a dit la dame, ah, bah, vous avez de beaux ongles et lui a bah, dit, attendez, je vous donne le numéro de la fille qui me fait ça. Et, ben voilà. et du coup, j'ai rien demandé, mais finalement, j'ai des clientes, quoi. Je vais faire, par exemple, des courses et que... Je me dis, je ne vais pas repasser chez moi parce que ça ne sert à rien et je vais directement à l'école. Je passe une demi-heure dans ma voiture, des fois, à regarder la ah oui. formation. Voilà, hein. voilà. Tu nous consacres beaucoup de temps. Dès que tu as l'occasion, euh, on sait que tu es là. Tu as plusieurs groupes sur Facebook que tu dois gérer. Tu as les vidéos. Euh, tu as toute ton entreprise derrière toi. Et franchement, je, vous, je me demande comment tu arrives euh, à nous consacrer autant de temps euh, pour nous, pour, pour qu'on évolue. C'est vraiment génial, c'est super. Euh, ah oui, oui je reprendrai à 100%, c'est sûr. Même quand j'en parle autour de moi en disant Ah, tu fais où ta formation Parce que j'explique à toute la famille et tout ça que tu fais une formation. Alors tout de suite, ils me demandent dans quel institut Je dis Bah non, c'est pas un institut, c'est sur Internet. Alors tout le monde est un petit peu étonné, parce que disent, comment tu peux apprendre les ongles sur Internet Donc du coup, j'explique un petit peu comment la formation elle se passe, c'est avec des vidéos, qu'on peut regarder autant de fois qu'on veut, et que bah, ça, en fait, c'est largement mieux qu'un institut. Parce qu'on peut vraiment regarder à son aise. C'est vraiment mieux pour les, les personnes qui travaillent en tout cas. Alors, la formatrice, elle est au top. Elle est très, très, très, très, très, très, très géniale. Euh, moi, je ne regrette rien. Je ne regrette pas de t'avoir écouté, d'avoir sauté le pas, d'être avec toi, avec vous dans le groupe. Euh, tu. Tu es toujours souriante tu as toujours la bonne humeur et c'est super, <rire> reste comme tu es, reste comme tu es et euh, franchement tu nous fais vraiment avancer, tu es toujours là pour nous, tu, tu nous aides beaucoup, tu es tout en train d'améliorer la plateforme pour nous, <rire> franchement bah, c'est génial, reste comme tu es, <rire> moi, euh, moi je t'adore. est que déjà on a un réel suivi euh, Non, ça nous permet aussi de garder notre travail à côté de mmh. faire notre formation, mais de garder notre travail à côté. Et même si euh, les ongles ne sont pas forcément parfaits, il y a les filles qui sont là pour nous remonter le moral, pour nous pousser, pour aller de l'avant. Donc ça, c'est un groupe mmh. euh, super génial. Ouais. Ouais. J'ai longuement hésité avant de venir dans, dans ta formation. J'ai pris euh, un an à me décider. c'est ah oui. euh, <rire> ouais. Effectivement. C'est le fait que en fait, c'était à distance mm. et euh, c'est ça qui me faisait peur. Mm. Et comme c'était sur Internet, donc j'avais peur un petit peu. Bon, après, je pense que je ne suis pas la seule dans, à avoir pensé comme ça. C'est le fait que ça soit sur Internet. Ouais. On se dit que c'est une arnaque ou c'est à distance. Donc, du coup, euh, on se dit oui, mais... Euh, on va pas être suivi, euh, comment ça va se passer pour les corrections. Donc, euh, je t'avais au téléphone, tu m'avais quand même bien expliqué la formation tout ça. Mais je me suis dit non, euh, je sais pas. Enfin, je vais réfléchir encore un peu. Au final, euh, j'ai pris un an à me décider, mais une fois décidé, euh, voilà, je j'ai plus retourné en arrière et euh, j'ai dit je pense. Et euh, c'est vrai qu'en cinq semaines, on n'apprend pas euh, beaucoup de choses. On apprend vraiment les bases et euh, tandis que bah, dans ta formation à toi elle est peut-être à distance mais euh, on a l'impression que tu es juste là en fait <rire> juste derrière nous euh, en cas de problème euh, oui ça ça va non ça ça va pas essayer de le faire comme ça donc on sent vraiment ta présence euh, avec nous pour la, la, le moindre souci tu es là tu pas à, à nous répondre et à nous reprendre quand ça ne va pas et si ça va, ben, tu nous le dis aussi, ça va, c'est super, c'est top, continue comme ça et voilà. Et après moi, ce que, ce que j'ai apprécié justement, c'est le fait de pouvoir travailler à son rythme. On apprend à son rythme quand on veut, surtout quand on est maman comme moi. Euh, on, on ce n'est pas qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est une toute autre, autre organisation et du coup, il faut pouvoir gérer tout ça. Et moi, c'est ce que j'apprécie en fait dans, dans ta formation, c'est on peut gérer euh, son, son temps de travail, euh, son rôle de, de maman, de famille, on peut faire des sorties, des sorties quand on veut. On est toutes là pour s'entraider, il euh, n'y a pas de critiques négatives, mais plutôt constructives et c'est ça qui qui fait notre force aussi dans notre petite team urnaise.